Hello tout le monde, c'est Bichard, on se retrouve pour l'épisode 1 de KTM avec Beast. Quel trop de merde. <rire> Putain, euh, là par contre, on est loin. là euh, Non, go, go se rapprocher du centre déjà. Non, non, non, non, t'es où C'est ça, backpack L'autre côté. Mais gros, non, t'es ouf, euh, go là, voilà, mec. Mais... C'est de l'autre côté, euh, c'est de ce débile, bah. il faut qu'on trouve de la canne là, vite fait. C'est bon, on a un le désert. On va savoir que Bichard est extrêmement. stressé. Euh, non, idée de faire un UHC Epicube. Ah ouais, ouais. Que je comprends parce que c'est vraiment très très compliqué. C'est très compliqué les UHC Epicube, arrête. Ah, comment dire euh, Tout le monde stresse. Putain, mais c'est quoi ces lags Oh la la la, c'est dégueulasse Oh là la la la la la la Si après on a configuré un UHC, je sais pas qu'il fasse son truc. Oh la la Oh, c'est insane Oh, ça lag Ah, j'ai une vache oh, j'ai deux vaches Ah, ouais, j'ai le bordure Par là où tu te diriges, la et j'ai des vaches, je peux pas les buter, mec. Oui, mais prends-les, t'inquiète. Mais je peux pas. Ouais, j'ai du cochon. Mais y'a un mec qui les bute à côté de moi là. C'est Zidox. Y'a une trame de t'en laisses un ou moins. Mais putain, mec, on peut pas les tuer, elles sont en slow motion. Attends. Attends, je vais faire une petite sématique. Au pire, j'ai. Ouais, non, j'ai ah c'est chaud Merde, j'ai inscrit Du coup je lag Allez à la matrix On peut pas jouer Il nous faut de la canne à sucre Mais tu pourras pas la casser Mais même si on peut pas la casser, tant qu'on en a trois, on s'en fout Avant de la merde Mec C'est de la merde C'est normal, ça va déléguer à la fin du premier épisode à la fin du premier épisode. En fait cet épisode va durer 30 minutes mais tu t'en rends pas encore compte. Tu me la gueule Non. Mais une heure, pardon sur UH dure 1h45 Euh, je t'avais prévenu. Non tu m'es pas prévenu. Si. Mais gros, jamais tu fais une UHC épique dure 1h45. T'inquiète pas, on va y aller au 0-0 rapidement. Je... Moi, tu sais que les vaches sont en slow motion depuis une petite demi heure maintenant. Est-ce qu'il y a de la canne là J'ai un rivi... une bonne rivière là De la canne à sucre s'il vous plaît Ok il faut une deuxième cola vache. le temps de Ah oui. <rire> tu vas veux... <rire> eh, rigoler on va regarder les TPS. Oh, oui, J'ai se... seulement 8,5,87 MS. Ils sont combien les TPS je non, je Mec, il sera 5 de TPS arrêtez, bon, Ah, par contre, j'ai 620 M. Ah oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est J'ai 620 M. Mais Zidox, oh. il me pique mes vaches. Non, il dit qu'il t'en laisse au moins une. Ah, mais... c'est bon, c'est bon, j'ai eu le cuir là. Ah, chat. par contre, euh, prendre la canne vite. Genre, vraiment. Euh, la par canne, contre, on est on es loin, loin de l'autre, hein, je te préviens, on a 700 blocs. J'ai trouvé, trouvé le cure mais j'y trouve pas la canne. Hein. Wesh. Moi, enfin, je suis une agence 2 en 1. Donc... Wesh, toi Bon, t'as de la canne ou pas toi Non, pas encore. T'as relag ou ça se passe comment J'ai encore des vaches Oui, ça lag. Quand on a encore des vaches Oui, je oui, oui. Vous guettez ce qu'il m'envoie MP, je peux être whitelist mais ça, je lancé. Ça J'ai répondu. Et à team avec quelqu'un d'autre. On a merde. Ça a... Lancé. Encore des vaches. Pas, oh, j'ai suis cuir. Ouais, euh, bah maintenant faut la canne. Je cherche. Moi j'ai jamais de chance de toute façon pour tout ce qui est trouvé ça là. Bah ouais, écoute, je vais prendre mon bois moi. Remets-toi euh, près, près de moi euh, si tu peux. Il te charge la canne en train, en train ouais, alors, de Ouais, on le fera tout à l'heure, mec. Euh, on a 30 minutes. Je vais pleurer sa mère. Je crois qu'on a ouais, que ça, bon. Pourquoi il va pleurer Il est pas content bah, apparemment. En même temps, ça a lancé. Le deck Ouais, mais gros, il y avait qu'à être à l'heure. Hein. Hier, moi, tu m'as fait venir une heure en avance pour de Bah Moi, t'as l'heure. Oh c'est que ma mère, j'ai 3, 2, 4 cannes à sucre. 3, 2, je déconne. T'as fait On est 4, je crois. Ouais, bon, on a le canne à sucre si tu veux ça. C'est bon, j'ai 3 cannes à sucre. On pourra Est-ce que t'as des arbres à pompe près de toi Non, non, j'ai qu'une savane moi. Ah, j'ai encore plus de cannes à sucre là-haut, c'est bon. Vas-y, prends canne à vous. Moi je vais faire un petit tour dans le désert parce que je pense que personne n'a eu l'idée d'aller chercher un temple. Bah, il y a du monde. Hein. Ok. Et j'ai encore plus de cannes là-haut. Ok, j'ai mas à T'as encore une canne à gros J'en ai 10 et j'en ai encore euh, ouais, une 20. Bah, il nous en faut plus que 10, mec. Qu il t'en faut euh, 3, 21. J'en ai 18. Je crois que j'ai pile les 21. Tu me crois être cool d'en avoir plus le 21 parce que comme ouais, ça on aurait 7. On a 7 livres. Pourront. Bah, on en fait 1 et après 3 chacun. Bah, c'est je bien me bien. rapproche du 0 gros. Bah, je me rapproche de toi. Euh, je vais essayer de trouver des arbres à pommes. Je me rapproche de toi également. T'es dans, dans le désert là Ouais, je suis dans le désert. Ah merde, bah, pas bon plan alors. Et euh, hey, mets tout dans le backpack gros. Moi, je mets le, le cuir. Tac. Je vais essayer de. Mets se met pas mort, ton hein. backpack dans le backpack. Ouais, sinon, faut le drop. Je trouve strange. des vaches, j'aurais dû prendre plus de vaches en ouais. fait Merde c'est pas ça non, le backpack J'ai 21, 21 cannes de, de pile, pile. oh là, là. oh what the fuck mes MS, qu'est-ce qu'il se passe Non t'inquiète c'est normal le Non mais euh 11 MS Sérieux Oui J'ai eu une connexion, de toute ma vie j'ai mis une connexion si bonne Attends quand je suis à 46 on échangeait changé nos MS J'en sais rien c'est pas impossible Là, ça lag plus. Je croyais hein. qu'il y avait du fer là-dedans. Euh a... C'est code clean ou pas, gros Euh. Oui. Yes. J'ai une pomme rouge. Okay. Je me suis dit à coup sûr, ce putain de, de chauve-là, il aurait pas su oh mettre code clean. Waouh, t'aurais capté au montage. Non, je ferais pas de montage. Mec, bah alors voilà. Quoi, tu dis au début euh, 3, 2, 1. T'arrives pas à recommencer Mec, si, avec... je ferais ferai du montage pour euh, le début, mais genre. Euh... Mais tu peux que ton montage, là gros. Désolé, mais c'est. <rire> c'est pas faire ça que c'est te rendre débile, toi. Attends, j'en vois même pas les C'est la BG. et toi, vous étiez plus potes. Je suis vite fait. Il est mort, Pégacide Non, non. Mache Elle ouais, j'ai encore de la canne à sucre, mais j'ai à chercher le jeu Il reste là-bas. En cas de conne à sucre, ouais. Ça va foutre. Ça marche pas ton live. Normal, non. Mais si tu l'as mis en non répertorié, euh, tu peux l'envoyer à quelqu'un. Hein. Non, non, je l'ai mis en. Je le fais pas le look. Je fais look mon live. Bah, si tu veux qu'il look, oui. S'il veut regarder la game, mais genre okay. tu le. on a. J'ai pas le droit, gros. Après, il pourra de Kiawin. Ah au pire, nous aussi, attends. Bah, c'est qui qui, qui qui veut voir Bleedest. Si, Bleedest, on a confiance en lui, mais T'en fous. Il met en non répertorié, je l'envoie le lien. Du coup, j'ai fait une pioche en fer alors que j'aurais pu faire des chiens. Euh... J'ai perdu le temps, mec. Non, bah, non, bah, c'est bon alors. <rire> non, non, je vais faire quand même, je suis trop tard, je suis parti pour. J'accorde la canne, est-ce que je prends Euh. Non. Non Non, non. Même si c'est pour éviter que les autres en ont Ouais. Non répertorié. Euh. Le nom, j'ai appelé. TTM, c'est le combien C'est le 23. 23. Ouais j'ai masque vas-y c'est bon. Okay. Bon par contre euh, j'ai pas de rapport à pommes J'en ai pas non plus, bon. J'ai deux pommes, c'est tout. Ah cool. Deux utilisateurs regardent la vidéo, c'est-à-dire que vous tester ici à bas c'est oui. Bon par contre je regarderai pas les messages et tout, alors du coup si quelqu'un a quelque chose à vouloir regarder ou à dire. Je ne regarderai absolument pas Et euh, je suis désolé parce que euh, je suis pas censé faire ça normalement J'ai pas le droit T'as pas d'arbres à pommes là où t'es Non T'as pas d'arbres tout court Non ah, une... Ici, ici j'ai des arbres Ah j'ai des, des arbres à pommes c'est bon T'as des arbres à pommes Ouais ah ouais Mais attends un... moi j'ai trouvé une, une... J'ai des poules aussi On va prendre Par contre c'est Rodless. Ah c'est oh, euh... oh mais ça. mec euh, Rodless. Voilà, alors là, Va falloir full spambo, genre euh, et avoir des. Mon de goal Ami Rodless. Oh Je ne sais pas, j'aime ai, pas les Rodless moi, je suis pas fait pour les Rodless. Pas en enfin, speed 2. Oh C'est pas cool, mais coup moi je voulais déco Richard il a dit. Non Ah j'ai des vaches encore. J ah j'ai. Des, des chevaux moi. Vas-y, prends prends-prends mec. Reste de canon en plus. Ah ouais, a... oh, on tente les biblio ah bah ou Ouais chez Radio. Mec j'ai, oh j'ai un marais. Euh le taux de pomme il a augmenté ouais. mec ou pas Vol oh, mes vaches Ouais oh, il a augmenté, il a augmenté Ok, et, euh, de bien... Par ou... contre faut pas qu'on je... croise les Razio dans les caves hein. Pourquoi Parce qu'ils sont chauds Mais Razio c'est une sous merde, je les fight Mais oh gros je les fight en... Euh... En euh, truc de risier, mais je les soulève Oui mais je joue très bien, très oui. bien ah ok Comme la plupart des gens dans KTM, hein, ils sont pas vraiment bons, c'est juste qu'ils jouent très très bien, Tu me plais. Oui je vois ça bon, Par contre euh, du coup j'ai masque cuir encore Ouais si j'ai quelques cuirs. je vais prendre la canard en plus du coup On me tente les vidéos euh, fire et tout Ouais ouais go go go Euh combien on a de cannes euh, Combien J'en ai euh, euh, encore. encore Oh mais bah, parfait, mets-les dans la backpack Et j'ai 13 de cuir mais... Mets tout ton cuir dans le backpack bon, bon. et euh, les canas on a 18. Ah merde, nous en manque. En on en du cuir en plus. Mais... Hein. Viens vers moi. Euh, là, je suis dans un marais, et Je suis en train de faire. Ok, bah de toute façon, on est à 200 blocs, on se rejoindra en minant, wesh. Ouais. En minant, euh, j'suis pas oui sûr. Il nous ouais. faut plus de cuir, hein. T'as plus de cuir ou pas Il faut 21 livres au minimum. Ah non, pas... voilà, trop plus de cuir, gros. Je suis en train de fermer des pommes. j'ai des poules. Mais je suis dans un chunk qui spawn normalement, vu que j'ai trouvé ma vache, ça doit spawner. Ouais, je les ai farm le dernier coeur avec les chevaux quoi. Ah bah est euh, la bouffe bou de T'as le dernier cœur Non, non, j'en ai pas. Hein. Les chevaux, je les ai tués tout à l'heure, là j'ai plus rien. Au pire, tant pis, hein, on fera. Il fera... faut quoi Il faut 3 biblios 3 biblios, on a plus de chances d'avoir faillé. Hein. Allo ah. Quoi Ouais. Ah Qu'est-ce qu'il y a Oh ah, mais les pommes droppent carrément vite ouais. What the fuck Ça rentre trop vite Ah ouais. Euh, du coup prends masse bois si on fait les vidéos. Moi j'ai 10 pommes hein. ah, J'ai 40 bûches, je prends encore 40 Ouais non c'est suffisant. Mais mets dans le backpack, genre tu utilises la moitié, tu prends ce qu'il te faut et tu, tu mets dans le backpack. voilà j'ai mis presque un stack de, de planches mais, pl mais on fait pas les planches gros on fait Pas des planches je, non, les je les fais les pas bus. des planches, je laisse les bus Encore, ouais, je... euh... Mais gros, bah, tu fais des trucs bah, je vais reprendre la canne en ou pas du tout euh, tu veux prendre la canne en plus si tu veux On a combien de canne à sucre là On en a un stack, 4 Un stack et 4 Parfait ouais. ah bah, est bon. Et euh, ce qu'il nous faudrait en plus c'est... ouais Parce que j'ai du lapin là mais bon Pfff, ah, <rire> La c'est la solution de, de dash tu vois. Et là, ah, faut commencer fait. à miner, mec, hein. je te le dis. Euh... Et 16 que ce... Ouais, mais j'ai rien à faire, vous êtes tous dans le KTM. Ouais, bah, euh, je, mis... je mis ça pour tuer, pour que tu puisses le voir un peu. Je me rapproche de toi, euh, Beast. Ouais, je me rapproche de ah toi bah, aussi. J'ai un trou ici, enfin, j'ai une grotte. Je veux juste aller voir. Ah, bah, tu vois le marais. Je veux juste aller voir s'il n'y a pas du cuir en robe est merde, c'est vrai que c'est pour le backpack, il faut faire ça. Euh... Ouais, on a du cure c'est un petit peu les boules parce que là... il ah Bah, il est rasu qui s'est enterré ici. Il nous manque un tout petit peu de, de cure, mec, pour faire... Oh, euh... ah. ah, le merde. Oh, ah, la sous-merde. Là, tu vois, aussi là slain by creeper. Mmh. On va avoir encore plus de GG et de MDR. Enfin, euh, j'ai donc... un cure en rabe, encore. T'as un cure Ouais. Parfait. Euh 3 fois 5... Parfait, parfait, parfait, parfait, c'est bon, vrai tu peux te barrer, tu peux aller t'enterrer, parfait. Bah attends, euh, je euh, Beast, tu t'es enterré là Tu m'enterrer là, ouais. Euh, non, décale-toi un peu. Mais j'ai une cave, gros, et personne n'a prise, c'est sûr, il a l'air de descendre. Parce que y a, y a Erasure qui s'est enterré juste à côté. Et alors, Erasure on va niquer. Eh regarde, le gars, le temps qu'on a. Ah ouais, c'est cool, c'est ce coup, ils ont pas merdé Toc. quoi? C'est filon de fer en plus, il déconne que dalle. Hein. Ouais, filon, filon de 16 au calme. Bon, bah, on a assez de cannes, on a assez de cuir. On va pouvoir bien se mettre en enchantement. Il manque plus que le diamant, ouais, le diamant, c'est pas le problème. J'ai activé un petit truc qui nous permet de se rendre Ah quoi. oui oui, je vois, je vois Oula, il y a un squelette là Le talent. Est-ce qu'on le rush Non le Il y a un cuir. Il y a final heal Oui Bah vas-y Il y a un stuff cuir Euh... À peu près un peu fait. Bah c'est bon, j'ai un pantalon de cuir, ok, allez Z les... C'est moi ou les filons de fer sont énormes oui, oui oui, bah c'est tout autant augmenté sur le pic Ouais j'ai dit on peut le faire, il est euh, 3 fillons, ouais. ah, Bon on va espérer que ce KTM se passe bien Plus que 7 minutes avant la fin de l'épisode J'ai changé le logiciel de montage donc vous voyez pas la cam Je suis un peu deg C'est juste ça qui me rend deg Et puis je suis OBS euh non, puisque en fait le montage j'ai avec OBS et OBS me fait lag. Genre euh, niveau FPS. En fait, genre, tu sais, j'ai des petits flips comme ça. Genre, tu sais, ça affiche 100 FPS. Mais genre, je, quand je joue, je, je sens vraiment que c'est pas 120, c'est plus 30. Genre. Je vois. Ok. Ouais. 30 FPS, tu sais, je jouer avec 30 FPS. Non, c'est parce que c'est... Si si, j'ai joué, joué, avec... joué avec... Moi j'ai joué, joué toujours avec... J'ai joué... joué un an et demi avec un PC à 30 FPS. Il a toujours pas. Il a toujours pas. De quoi Euh... Slash Tier. T.S. Mais pourquoi Je vais lui envoyer le lien de mon live. J'ai tu mis ah, en, tenté. Tu en Le MLG Water Bucket Et c'est un MLG Water Bucket de la suis En français. Mais t'as mis ton live en répertoire répertorié hein Oui, oui. Et je vais lui envoyer le lien, juste. Envoie-lui par MP. Ouais, il faut que je fasse un contrôle c ctrl -V sur YouTube. Il est mort. Ah, Falco, aïe. Faire... Non, on est... Il est où Je tenais régner. Il est où ah, il... Et non Ah Vous savez ce que ça sent ce genre de truc Ça sent le mineshaft. Pourquoi Parce que il y a une grosse parcelle de terre. Je suis dans le mineshaft. T'as le mineshaft Ouais, couche, ouais, mais il est super haut, couche 32. Donc je vais juste prendre. Il euh, faut combien de filles pour 2 deux, deux, deux Power 3 Euh. Pour 2 Power 3, il en faut 12 pour 1 Power 3. Donc tu vas me prendre, si tu sais il en faut 24 donc. Faut que j'en prenne 24. Et euh, oui, j'ai mis. Limite, je prendrais un peu plus non Il faut chance, j'ai de l'or. Peace. Nice! Mainchef dès le premier épisode enfin. Ça va, on fait un bon début de game. Je hein, ben. sur balle, okay. Donc, plus ouais, mais... ouais. Bon début de game. Enfin, il est pas mauvais quoi. 13 fils. Parce que de toute façon, ça se pas beau. Hein. Genre, euh, faut pas se voiler la face. Par contre, je... Moi je parle quand ah, même. Par contre, je... euh, Par contre là si je vais là je sors du minchap, tu crois ouais. Bon, je vais. je vais. Est-ce que je vais dans la cave Bon j'irai après, je vais juste prendre encore un peu plus de fil. J'en ai 17. Bon par contre on n'a pas creusé de montagne, du coup niveau boule de neige. Qu'est-ce qu'il lol Pas deux squelettes, quoi, pas un, pas deux... Mais... Pas, pas deux, pas... Euh, ah putain j'ai chié ma blague Diamant Je crois que nice. j'en ai qu'un par contre. Ah. Bah, je crois même pas si je suis sûr en fait. Bah pas nice... Hexagone euh... GG Rien le badass! GF c'était intense. Il est mort? Non, non, non. Badass? Non, non, non. j'aurais se fout de la gueule des gens qui meurent. Eh, mais j'avais vu un filon d'or, je l'ai paumé. Ah, il a... ah, est là. Elle a deux filons de d'or et pas même qui... Ils sont pas comme deux de D Oh Comment naze? Airwax qui m'a pas fini de D. Je commence à l'agg le gravi il tombe même pas Tain, encore... il me faut encore 4 fils par contre je vais prendre l'or je suis désolé mais je... je mets tellement de temps dans Minecraft je perds à mort du temps mais il faut vraiment les 24 fils En même temps, l'enchantement ouais. on on a un diamant moi j'ai les 24 eh oui, bien tu mets tout dans le bug pack ouais, c'est possible ouais je, je te mets tout... full game spawn il faut pas arrêter de faire le malin, ça m'énervait bon, le main, main, il arrête pas, pas de décorer depuis tout à l'heure je ça... pense qu'il va être full diamant c'est vrai ouais j'ai pris... Ouais. Bon, pris beaucoup plus de fils que prévu diamant je crois qu'il en a encore que un. un nu, ça c'est ma chance. Quand j'ai du diamant, ben jamais un sans. Ah C'est toujours ça. Non, on ne dit jamais 203, jamais un sans deux. Allez, mec, je sais que vous pouvez le faire. Et non. Merde. Il y avait juste un et euh, uniquement un. Voilà. C'est le Gouillé, GF. Du... Ouais, je le moi. Putain, ils me cassent les couilles. Bon, au moins t'en trouves. Ouais génial deux. C'est vraiment intense avec grosse game. Okay. Bon, on sait quoi on va éliminer. Bon, on a 200 blocs chacun hein, par contre. Il va falloir qu'on se retrouve. Effectivement. C'est quoi je vais me rapprocher de Topard Mine parce que je me suis éloigné de par Mine Shaft. Je vais perdre du temps mais voilà, toi tu continues à miner et moi je à C'est Marie qui m'a aidé je peux pas répondre. Ah promission de 8 d'or. Ah de ris Par contre on a. j'ai 20 plumes on a de quoi faire un stack plus d'un stack de flèches. J'ai 8 plumes moi. Ah bah on a de quoi faire presque 2 stacks de flèches. Mais dans le backpack d'ailleurs, c'est important. T'as pas mis le fil aussi en okay, Ouais je vais mettre, je vais mettre Attends. Je, je me mets juste en couchance pour miner vers toi et après euh... Une feuille cochance moi. Mais elle était pas si rentable que ça. Il y a eu un diamant, il y a eu quelques ors dedans. Ah merde, j'ai merdé Il a quelle heure le final heal 28 minutes. 28. 28 minutes de jeu donc euh, dans 8 minutes euh, Bon, ça va être la fin de ce premier épisode. Euh, on a trouvé un Minecraft, ça va, on a fait un plutôt début Ouais, c'était vraiment intense. 2 de deux, deux filons de diamant, mais 2 de 1. On... Wow. Mais sinon, euh, voilà. on va ouais, essayer d'aller bon se... bon. mieux et on se retrouve tout de suite pour l'épisode 2. De... A Tout de suite